Quand on parle de vulnérabilité, on pense forcément aux précarités. Les personnes économiquement vulnérables sont notamment celles qui sont exclues ou à risque d'exclusion, qu'il s'agisse d'accès au logement, à la santé ou à l'éducation. On pense aussi aux faibles ressources, à la question... De l'insertion sur le marché du travail, autant de vulnérabilités économiques qui engendrent des situations de discrimination. Alors en, en 2019, ce sont les derniers chiffres définitifs, il y avait en France métropolitaine, euh, dans euh, les ménages qui vivent dans ce que nous on appelle les ménages ordinaires, ce qui exclut les ménages en communauté, comme je ne sais pas, les EHPAD, les casernes, les prisons, euh, les cités universitaires, euh, il y avait un taux de pauvreté de proche de 15%, 14,6%, et ça conduit à 9,2 millions de personnes euh, pauvres. En comptant tout le monde, on arrive à 10 millions. En comptant, et parce que notamment, on rajoute, c'est visible sur ce graphique, 900 000 personnes dans les départements d'outre-mer. Quand on regarde les situations familiales, ce sont sans surprise les familles monoparentales, alors surtout les mères avec, seules avec des enfants, qui sont les plus fréquemment en situation de, de pauvreté monétaire. Ça concerne à peu près un tiers d'entre elles. Ça concerne un petit, un petit tiers des immigrés aussi sont pauvres. Enfin, je rappelle, la moyenne, c'est 14,6%. Pour les immigrés, ça atteint 31,5% et même 39% pour ceux qui sont nés en Afrique. Sur La convention internationale, c'est euh, de fixer le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian des ménages. Ça fait, euh, pour, un, pour une personne vivant seule, 1100 euros par mois. Et alors moi, parce que je n'aime pas que tout ça se résume en un seul chiffre, j'essaie de populariser, mais sans succès pour tout vous dire, un deuxième indicateur qui est l'intensité de la pauvreté, qui est donc, euh, pour ceux qui sont pauvres, leur écart, leur, leur gap, leur bond à franchir par rapport, pour sortir du seuil de pauvreté. Il n'est pas inintéressant de se poser la question de savoir si c'est un phénomène passager, si on va et on vient, on sort de la pauvreté. On a dix personnes pauvres en 2014 et on regarde ce qu'elles deviennent les trois années qui suivent. Il y en a deux qui sortent au bout de trois ans de la pauvreté qui n'y sont, sont pas retombées. Il y en a quatre qui alternent, qui franchissent le seuil, dans un sens, dans un autre, et il y en a quatre qui restent durablement pauvres. Donc en moyenne, quand même, c'est un phénomène assez durable qui s'enquiste, et si peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure dans le sondage, les gens ont peur de tomber dans, dans un, la pauvreté, c'est qu'ils savent qu'il est difficile d'en sortir. Ce que nous a révélé la crise pandémique, c'est que nous sommes tous vulnérables en réalité. tu nous a défini qui étaient les travailleurs pauvres, pour reprendre, c'est les gens qui gagnent, euh, 1100 euros par mois ou moins et alors qui y a tu nous l'as dit aussi mais je vais insister euh, encore une fois on a un problème de genre 70% des travailleurs pauvres en france sont des femmes en revanche notre système économique est quand même sacrément inversé c'est que les personnes qui nous ont permis euh, de euh, faire face à cette crise ce sont précisément souvent les plus précaires d'autant plus que, encore une fois, les 30 prochaines années vont être euh, marquées par une série de chocs, et ces chocs vont tous nous affecter, mais pas de, pas de la même façon. Alors est-ce que c'est du quoi qu'il en coûte permanent, ou est-ce que c'est est simplement que l'État est là pour protéger et pour opérer euh, des transferts Et Il y a des euh, recherches en sciences sociales euh, qui montrent que la politique par, c'est la politique pour. Donc la politique par les riches, c'est de la politique pour les riches, la politique par les minorités, c'est de la politique davantage pour les minorités. Donc l'idée, c'est probablement de se dire, on a peut-être besoin, dans une assemblée nationale, de davantage de profils euh, divers euh, que, euh, que ce qu'on a euh, aujourd'hui. Il faut des femmes précaires, en fait, il faut des hommes précaires, il faut des, des, des, des, des vrais, euh, de la vraie diversité, de, de la, des vraies minorités, non représentés dans les instances publiques. Gardons le, le regard à 360 degrés quand on aborde ces questions. La prévention et ça vaut dans nos sociétés, ça vaut pour l'économie, peut avoir un rôle majeur. Cette, de cette santé, de cette santé globale, pensée pluridisciplinaire. On ne peut pas vivre seulement dans une somme d'individus mis côte à côte, ni dans un pays qui serait coupé du reste du monde parce que nous serions dans une vision de protection juste entre nous. Cette prise en compte de, de ces problèmes dans l'ensemble des politiques publiques que nous sommes amenés à mener est importante. C'est une manière de dire qu'on n'attend plus tout de l'État, chacun au niveau où il est doit prendre des responsabilités, les textes le permettent, il suffit juste de se conscientiser, prendre en compte que les enjeux, aujourd'hui, nous concernent et doivent embarquer tout le monde. C'est au plus près que nous pourrons probablement convaincre, expliquer, débattre et co-construire des programmes cohérents. Donc oui, il faut que les territoires se mobilisent. La mondialisation, ça a permis d'être plus productif, d'abaisser les coûts et donc de faire sortir des centaines de millions de gens, aujourd'hui des milliards en cumulé, de la pauvreté, de leur donner accès à des produits. Il faut vraiment réfléchir en transition, comme on réfléchit en transition écologique, il faut réfléchir en transition économique et non pas passer de l'un à l'autre parce que cela voudrait dire, en réalité, je suis très pragmatique, ça voudrait dire une hausse des prix absolument faramineuse, instantanée, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous le savez, toutes les entreprises ont des problèmes de recrutement aujourd'hui. Il y a un problème économique. Euh, il, faut, il faut que le travail soit récompensé. Euh, Aujourd'hui, il y a une porosité forte entre la vie dans l'entreprise et la vie personnelle. Le temps où l'entreprise était une simple unité de fabrication euh, et de vente, de distribution, on venait dans l'entreprise, on travaillait, on rentrait chez soi, c'est terminé ça. Il y a une quête de sens générale par les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs dans leur vie, dans leur vie globale. Et cette quête de sens, nous devons y répondre. Parce qu'elle joue aussi dans le fait qu'on a des problèmes de recrutement. Il faut en être conscient. Il faut s'intéresser aux problèmes de culture, d'éducation, de solidarité, de santé, mais dans son territoire. L'État a aussi un rôle à jouer en matière de favorisation, de l'implantation, de l'activité entrepreneuriale pour le développement des entreprises. C'est simplement un état d'esprit à implanter dans le monde politique, dans le monde administratif, de manière à ce que les choses aillent mieux, plus vite. Et ce sont des économies fantastiques que nous pouvons faire. Au vu de tout ce qu'on vient de se dire et de, du besoin d'engagement des entreprises et du besoin d'engagement de, de, de tout le corps social, quelle est, la vision, quelle est votre vision sur l'avenir des collaborations entre l'entreprise et le secteur associatif Les entreprises sont en train de monter en puissance, on le voit très bien dans tous les, toutes les associations qui existent aujourd'hui dans notre pays, elles font de plus en plus appel à l'entreprise, et l'entreprise répond présent. Les dons aux associations sont en train de prendre une ampleur extraordinaire. On voit de plus en plus d'entreprises, grandes, moyennes, petites, qui encouragent leurs collaborateurs à participer en plus, ou à côté de leur travail, à ces associations, et qui prévoient un temps de travail non décompté pour permettre à ces collaborateurs de participer à ces associations. Donc la réponse est clairement oui.